La Région Guadeloupe, le comité de tourisme des îles de Guadeloupe et Cap Excellence vous invite à la deuxième édition du Festival International de Musique Saint-Georges. Du 16 au 20 mars, venez célébrer le 220e anniversaire de la mort du Virtuose. Plus de 40 artistes internationaux réinterpréteront les œuvres du musicien de prestige sous la baguette du chef d'orchestre américain Marlon Daniel. Neuf concerts d'exception à ne pas rater. Plus d'informations sur le www.regionguadeloupe.fr et le Facebook Région.